Dans cette première vidéo, on fait un rappel sur les angles. Donc là, je vais faire un tour à 360 degrés. Mais au fait, pourquoi 360 Il existe plusieurs unités d'angle. on utilisera cette année le degré. Son symbole, c'est un petit rond, vous l'avez sûrement déjà rencontré. Donc la définition, c'est qu'un tour complet est composé de 360 degrés. Du coup, combien vaut un demi-tour Combien vaut un quart de tour Mettez pause et essayez de vous rappeler combien ça vaut. Faites le calcul sinon. Effectivement, un demi-tour c'est la moitié, donc 180 degrés. Un quart de tour c'est un quart, donc 90 degrés. C'est une définition de l'angle droit, c'est un angle de 90 degrés. Et quand il y a deux droites qui forment un angle de 90 degrés, on appelle ça des droites perpendiculaires. Il existe deux symboles qui sont utilisés pour les angles droits soit un petit carré dans l'angle, soit un triangle avec un point dans l'angle. Moi, je préférerais euh, que vous utilisiez le carré, on le retrouve plus souvent, et c'est celui que j'ai utilisé cette année, donc le symbole de gauche. Si maintenant on passe à la notation, souvent on utilise une lettre grecque pour noter les angles, et on l'écrit directement là où il y a l'angle avec un arc de cercle, comme vous pouvez le voir sur le dessin. Il y a une autre notation que vous devez bien apprendre à utiliser cette année, c'est en utilisant trois lettres. Là, vous voyez, c'est le triangle ABC et l'angle qui est indiqué, c'est celui dont le sommet, c'est A. Donc, on va utiliser la lettre C, on part de C, on va à A, on arrive à B. Donc, c'est l'angle C, A, B. Remarquez que c'est symétrique, on aurait pu aller dans l'autre sens. B, A, C. Toujours est-il que la lettre du milieu, c'est celle dont l'angle est au sommet. Et après, on a un accent circonflexe sur ces trois lettres. Comment on mesure les angles Bien sûr avec un rapporteur, mais là il faut que vous fassiez attention, il y a différents types de rapporteurs, il faut que vous appreniez à utiliser votre type de rapporteur. Moi j'ai un rapporteur de type triangulaire, celui de droite, je vais vous montrer comment utiliser. Remarquez que le 0 degré ou le 180 degré n'est pas au même endroit. Sur celui de gauche, l'arrondi il n'est euh, pas au niveau de la règle, par contre celui de droite, le triangulaire, si on regarde le 10 degré, on voit que ce n'est pas au niveau de la règle, on va expliquer juste maintenant comment ça marche pour la mesure. Donc vous avez un angle, où vous voulez le mesurer, comment vous faites Vous placez votre rapporteur le long de la droite, vous placez le 0 au niveau du point d'intersection, et vous mesurez, alors il y a deux échelles, la rouge et la blanche, il faut bien se demander de où on part. Donc là on part de la gauche, et on va vers la droite, donc quelle est l'échelle qui monte, c'est celle qui est en blanche, et donc on mesure un angle de 120 degrés. Est-ce que vous voyez le 120 degrés On va s'entraîner en classe à utiliser les rapporteurs. Enfin, voici un exemple de définition qu'il y a dans l'aide mémoire. La première définition, les angles adjacents, vous pouvez mettre pause et la lire. Moi personnellement je la trouve un peu compliquée, pour moi des angles adjacents vous pouvez juste écrire dans votre cahier de théorie c'est des angles qui sont euh, qui se touchent, qui sont côte à côte. Les angles complémentaires, vous pouvez mettre pause et, et écrire dans votre cahier de théorie, c'est des angles dont la somme vaut 90 degrés, et des angles supplémentaires, euh, des angles dont la somme vaut 180 degrés. En fait, des degrés, ça nous vient des babyloniens, et ceux-ci, ils l'habitude de compter tous les 60. Du coup, dans les multiples de 60, il y a 360 qui est très pratique, parce qu'on peut le diviser par 2, par 3, par 4, par 5, par 6, par 8, par 9, par 10. Super pratique, c'est pour ça qu'ils s'en sont servis. Et d'ailleurs, c'est pour la même raison de la base 60. On a 60 minutes dans une heure et 60 secondes dans une minute. En attendant, n'oubliez pas d'allumer vos cerveaux.